On voit un feu de camp On va toujours des états. On ne prend jamais d'amour Cela n'a pas d'importance On boit bien dans l'eau de mouillée Et l'enfance en liberté Qui voudrait être tout badour? Le temps de soir peut-être un jour Toi tu et tu es là, fille d'ici, fille d'ailleurs bah, si Dans ce tour, tour du feu, tu comprendras que la vie est faite et faite comme ça Toi tu es né et tu es là, fille d'ici, fille d'ailleurs bah, si Dans ce tour, tour du feu, tu comprendras que la vie est faite et faite comme ça yeah. Je ne crois plus trop à l'amour. Toi, tu le rencontreras un jour. Il tout va doux. Le temps de soirée pour toujours. Girl je sais qu'il y a liberté. Ils parleront, diront la vérité. Auprès de toi tous à tes côtés. Le feu de camp va se rallumer. Toi tu es né et tu es là, viens d'ici, viens d'ailleurs, vas-y si, Dans ce tour du feu, tu comprends pas que la vie est faite et faite comme ça Toi tu es né et tu es là, viens d'ici, viens d'ailleurs, vas-y si, Yana Dans ce tour du feu, tu comprends pas que la vie est faite et faite comme ça Toi tu es né et tu es là, viens d'ici, viens d'ailleurs, vas-y